Привет всем, меня зовут Олен, мне 26, я приехал из Франции. Мне понравилось работать в разных местах, узнать больше о местных жителей. Мне больше запомнилось то, что приехали разные волонтеры из разных регионов России и разных уголков мира. Bonjour à tous, je m'appelle Alain, j'ai 26 ans, je suis français. Euh, je suis venu faire du woofing en Russie euh, dans l'éco-village euh, qui s'appelle Chistoynioba. Euh, j'ai pu euh, rencontrer les euh, habitants locaux et travailler sur différents, euh, sur différents secteurs ici euh, dans, euh, dans le village. Euh, ce qui m'a plu le plus est l'accueil chaleureux des habitants et euh, bien sûr l'aide de euh, Vladimir et de sa famille durant euh, tout mon séjour et notamment euh, le, le, la, la, le nombre important de volontaires venant de l'étranger ainsi que d'autres régions de Russie m'a fortement euh, surpris.